Bonjour, je suis Luca Thiebaud et j'exerce le métier de constructeur d'appareils industriels. Mon métier consiste principalement à travailler le métal, à utiliser un poste à souder, à plier, découper ou usiner différentes pièces en métal. Le métier consiste principalement à découper, souder, meuler et faire les finitions adéquates pour satisfaire aux demandes des clients. Il peut nous arriver de devoir terminer le travail sur place, sur un chantier. Si tu veux apprendre à utiliser tes mains et travailler le métal, viens faire CI